Donc bonjour à tous, on est aujourd'hui réunis pour vous présenter euh, NumaOp en binôme, donc euh, Laurence Gondoy de l'Université euh, Paris-Saclay et moi, Pauline Rivière de la Bibliothèque Saint-Geneviève. Et on va expliquer, essayer de vous expliquer le périmètre fonctionnel de NumaOp et comment fonctionne NumaOp. Donc euh, on va commencer euh, par faire une petite introduction historique pour vous permettre euh, de comprendre d'où vient NumaOp, comment est né Ensuite, on va vous expliquer le périmètre fonctionnel de NumaOp, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que fait NumaOp finalement, parce que... Euh, on a dit plein de choses ce matin sur les usages détournés, mais pas forcément sur l'usage originel de Numa. Donc, il est aussi intéressant de connaître cet usage originel. Et ensuite, on va tout simplement essayer de faire une démo euh, en direct avec toujours les risques liés. Donc, on va essayer que tout se passe bien. Sinon, il faudra être un petit peu indulgent à la fois, euh, à la fois sur place et euh, pour les personnes en ligne qui, j'espère, nous entendent bien. Donc, euh, du coup... On va commencer tout de suite la présentation. Donc, pour refaire un petit historique rapide du projet NUMAOP. le projet NUMAOP, il est né en fait grâce à une subvention de la Ville de Paris qui a subventionné en fait, NUMAOP. Et euh, en fait, le, au début, le projet était de créer, c'est assez rigolo, euh, un outil qui gérait l'ensemble des étapes de la chaîne de numérisation et également un outil de diffusion. faut imaginez qu'on a eu cette subvention. Je suis un peu dinosaure, à qu'on peut raconter ça, parce que... Euh, que euh, J'étais là au début du projet en 2011, en fait, qu'on a eu cette subvention. L'idée était de créer à la fois l'outil de gestion de numérisation, mais également l'outil de diffusion. Donc, comme euh, l'imop, c'était un projet euh, qui a pris un peu de temps à germer parce qu'on était plusieurs établissements impliqués, on avait une grosse somme d'argent à gérer et qu'on a beaucoup d'argent à gérer, ben on a peur de faire des bêtises et on prend le temps de réfléchir. Donc, euh, au fur et à mesure du temps où le projet s'est monté, euh, donc on a un peu réorienté le projet parce que ce sont nés des initiatives in de diffusion type Gallica, marque blanche, Omeka, et donc on s'est dit on ne va pas réinventer la roue étant donné que des logiciels libres existent, Omeka qui sait très bien la faire. Hein. Et on s'est dit euh, on va plutôt se concentrer sur autre chose qui n'existe pas, cet outil de gestion de chaîne de numérisation, c'est-à-dire créer un back office de numérisation. Donc, en 2015, on se réunit avec euh, trois bibliothèques, euh, Sciences Po, la Bulac et la Bibliothèque Saint-Geneviève, pour définir les besoins que pourraient avoir des bibliothèques en termes, en termes d'outils qui devaient être absolument open source, parce que l'idée était que cet outil serve à notre bibliothèque, mais surtout serve au-delà de notre bibliothèque. C'est-à-dire que chacun puisse s'en emparer, puisse ensuite l'utiliser. Donc, euh, donc pour cela, on a aussi, au cours de ces années-là, rencontré pas mal de bibliothèques qui étaient dans notre commune pour comprendre et analyser leurs besoins. En 2016, on publie un marché avec euh, tous nos besoins, une liste atroce dans un tableur Excel que personne ne veut voir, <rire> sauf peut-être un prestataire courageux. Et euh, on, a un, on attribue le marché à la société ProGilone. De 2016 à 2018 ont lieu des ateliers tous les mercredis après-midi où se réunissent nos trois bibliothèques et le prestataire pour développer cet outil l'adapter au fil de nos besoins, c'est-à-dire que l'outil a été développé en méthode agile, c'est-à-dire euh, les, les, le prestataire développait, on recettait, le prestataire développait, on recettait. Et euh, fin 2018, on passe en production, saint jean la Bulac et Sciences Po. Alors là, c'est un peu... Euh... Un peu la panique parce que euh, comme le tout nouvel outil qui naît, euh, bah, il y avait beaucoup de bugs au début. Donc il fallait comprendre si c'était le fonctionnement du logiciel. Si c'était du bug. Donc on a passé euh, six mois un petit peu difficile avec des collègues euh, très bienveillants dans nos institutions qui ont accepté euh, d'être les euh, bêta testeurs du logiciel. Euh, sur des projets en temps réel, c'est-à-dire de travailler sans un ancien système et sur un nouveau système. Et puis, euh, et puis euh, bah, disons que pour en 2019, la situation s'est assez mis, le logiciel est devenu euh, vraiment utilisé dans nos projets courants de A à Z pour la gestion de nos projets de numérisation. Donc, fin euh, 2019, on fait la première journée utilisateur de Numaop Donc là, on rencontre beaucoup de nos collègues présents dans la salle aujourd'hui et aujourd'hui utilisateurs de Numaop dont nos collègues de Paris-Saclay qui, qui, qui nous accueillent aujourd'hui. Et euh, bah, le Covid aidant, nous n'avons malheureusement pas pu euh, nous réunir à nouveau pour présenter euh, Numaop depuis. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en 2021-2022, de nouvelles bibliothèques commencent à adopter euh, Donc, euh, Pour tout vous dire, j'ai un petit peu situé qui aujourd'hui utilise Numaop au-delà de notre propre de bibliothèque. Il y a euh, pas mal d'établissements qui se sont finalement lancés dans l'aventure Donc, euh, On pourra citer notamment le Muséum National d'Histoire Naturelle, qui n'a malheureusement pas, pas pu être là aujourd'hui, le Musée du Quai Le Branly, Sorbonne Université, l'Université de Lyon 1, l'Université Paris-Saclay, bien sûr, l'ENS et l'INHA que nous avons vu ce matin. Il y a également énormément d'installations programmées euh, côté Numaop. Hein, donc, euh, il y en a sûrement d'autres, nous ne sommes pas au courant parce que qu'on va l'installer sans le tenir au courant, mais nous savons que ce sont en cours d'installation hein, ou en projet euh, d'autres euh, du Mahop, notamment à la ville de Valenciennes et euh, à la ville de Paris. Donc, à la ville de Paris, euh, ils doivent être peut-être en ligne avec nous. Hein, pour en, <rire> ils pourront intervenir également s'ils le souhaitent. Et euh, en 2022, donc, euh, là, euh, naît un, un nouvel enjeu, c'est-à-dire euh, la création d'une communauté euh, Numaop et euh, qui aboutit à cette journée, la création de cette communauté Numaop a donné lieu à des ateliers en fait, euh, qui ont lieu pendant un an, donc, on s'est réunis une fois par mois pour échanger sur nos pratiques et essayer de monter globalement en compétences tous. Et euh, le gros changement de 2022 a été surtout le financement par colex percé hein, d'un projet nommé l'ouvroir NumaOp, que vous présentera euh, Sarah Gauthier tout à l'heure, hein, qui avait pour objectif euh, de recruter un chef de projet, parce que tout simplement NumaOp ne pouvait pas reposer sur nos trois établissements en termes d'organisation et de gouvernance, euh, ce pas notre boulot en fait, de faire cela. Et donc, il y a paru nécessaire d'avoir un chef de projet pour un petit peu organiser cette communauté et la faire vivre. Donc, euh, c'est le projet qui sera présenté juste après. qu'est-ce que NumaOp Donc, ça, c'est une vraie question. C'est En fait, euh, NumaOp, on en entend parler, mais on ne sait pas forcément ce que c'est. Donc, NumaOp, hein, c'est en fait euh, une petite boîte à outils. Et la petite boîte à outils, alors, je ne sais pas si on voit en ligne, pour ma souris, c'est la partie en bleu. Donc, cette boîte à outils, en fait, hein, c'est NumaOp. Ça, tout ce qui est autour de NumaOp, c'est les connecteurs qui existent entre NumaOp et, euh, et la boîte à outils. Donc tout simplement, du NumaOut, il y a des notices dans nos SIGB. On a tous de l'Unimark, de l'EAD. Et même si on n'a pas d'Unimark EAD, parce qu'on ne catalogue pas, c'est normal dans des institutions, on peut tout simplement produire un fichier CSV, c'est-à-dire un petit fichier Excel, avec nos métadonnées. Et si on n'a ni Unimark, ni EAD, ni CSV, et bien on pourra saisir directement sa notice dans NumaOut. Donc, du coup, le principe, c'est qu'on a euh, ces euh, notices hein, dans nos, nos l'OSIGB en général. On est parti plutôt d'un fonctionnement type euh, bibliothèque, faire des archives, utiliserait en enfin, Et le principe, c'est qu'on va récupérer ces notices en Unimark hein, ou en EAD et on va les convertir dans un format connu par les bibliothèques numériques qui est le Dublin Core lors de l'entrée dans NumaOp. C'est-à-dire qu'on va faire un panier de notices pour dire les choses un peu vulgairement et on va l'importer dans NumaOp, qui va convertir les données dans un format dit interopérable pour les bibliothèques numériques. Donc, lors de l'import, une conversion va se faire. Cette conversion, c'est le, le format du Bincor. Bien entendu, une fois que la notice est dans NumaOp, si vous avez fait une erreur de mapping ou ce ne sais quoi, il est toujours possible de corriger la notice. Il est également possible de créer une notice ex nihilo dans NumaOp. Une fois que les notices sont converties, bah, c'est bien beau, on a des notices bibliographiques en vous mais qu'est-ce qu'on va en faire Donc, le principe, c'est qu'on va aller créer des lots de numérisation. Donc, tout simplement, un lot de numérisation, ça va être un regroupement de documents qui vont partir ensemble chez un prestataire de numérisation. Ces lots de numérisation, on peut les faire de manière aléatoire, mais aussi on peut les faire en fonction de critères techniques. C'est-à-dire, par exemple, on peut se dire que oh, va permettre de regrouper des documents en disant « je veux tous les petits formats qui font moins de 15 cm pour les envoyer à mon prestataire ». J'ai une valeur d'assurance maximum, par exemple, que je peux envoyer en extérieur, 200 000 euros. Je peux envoyer jusqu'à 200 000 euros de petits formats à mon prestataire. Donc, ça, l'intérêt, c'est que c'est des choses qu'on a un peu manuellement avant. Ben là, on va pouvoir un petit peu les automatiser. Donc, une fois que les lots de numérisation sont créés, et avec également les constats détaillés, le principe, c'est que Numop n'est pas un outil qui numérise. C'est-à-dire, on va envoyer nos fichiers, Enfin, on va envoyer un fichier de récollement au prestataire qui sera produit à partir des constats d'état et des notices bibliographiques. En extérieur, un prestataire de numérisation ou à une bibliothèque qui n'a pas de prestataire de numérisation, qui numérise en interne, elle va elle-même sur son scanner produire ses fichiers haute définition. Donc le principe, c'est que le prestataire ou la bibliothèque, excusez-moi si je parle de bibliothèque, mais c'est par habitude, hein, ça peut être possibilité par un service d'archives ou un musée, va produire ses images haute définition. Des types du PNG, du JPEG 2000, on verra tout à l'heure les formats pris en compte. Et lorsque ça va repasser dans NumaHop, va passer une certain... NumaHop va procéder à un certain nombre de contrôles automatiques. C'est-à-dire que les fichiers vont être automatiquement tous contrôlés, résolution, format, nommage, etc. On verra ça en détail. Donc, lors de ces contrôles automatiques, numaop va dire, ah, ce document, il est dans la bonne résolution. C'est chouette, on peut le contrôler. Ce document, il a un fichier qui n'est pas dans la bonne résolution, bah, du coup, euh, la bibliothèque, elle ne va pas aller euh, contrôler tous les autres fichiers. Autant que le prestataire, on va envoyer envoyer un rapport au prestataire en disant tu me relivres copie jusqu'à ce que le fichier soit conforme techniquement, sinon je n'ai pas commencé à travailler dessus. Et ensuite, va se passer tout ce qu'on appelle euh, l'opération de contrôle. Si les contrôles automatiques sont corrects, on va supposer que nos fichiers sont bien passés, notre prestataire de numérisation a bien travaillé. Et on va pouvoir faire tout ce qu'on appelle contrôle qualité, c'est-à-dire contrôler visuellement le document dans, le, dans, dans NumaHop. Et lors de l'import, NumaHop va également générer un certain nombre de fichiers, donc des fichiers dérivés, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, envoyer des PNG, envoyer des types des JPEG de Bing, et NumaHop va créer des JPEG pour la diffusion. Mais également, NumaHop va créer un OCR sur le document pour tout simplement après permettre de faire de la recherche pour un texte. Alors, ça ne sera pas le terme que j'ai oublié ce matin, mais… Mais on imagine bien, bien l'idée. Et, et le OCR qui est utilisé, c'est Tesseract OCR, pour la petite anecdote. Donc ça, c'est tout ce que fait Numop. Donc une fois qu'on a contrôlé nos fichiers, que nos notices sont passées, que tout est OK, les données vont partir en export. Donc en export, elles vont partir automatiquement. Oui, alors, bien sûr. Au moment de l'import des images numérisées, comment se fait l'appareillement avec les notices Alors, l'appareillement avec les notices, on verra ça tout à l'heure. En fait, chaque notice bibliographique a un radical qui correspond au nom du fichier. Et donc, ce radical, par exemple, nous, à la Bibliothèque Saint-Germain, on a la chance d'avoir une classification qui s'appelle la classification clément avec des codes uniques. Donc, et donc, du coup notre document a comme radical le nom de la cote et le fichier numérique a également comme le radical le nom de la cote et hop, quand ça rentre dans l'UMAHOP, il reconnaît que c'est la même entité. Donc une fois qu'on est en export, on en verra ça plus en détail tout à l'heure. Une fois qu'on est en export, le document va ensuite partir à différents endroits. Il va partir en archivage pérenne, c'est-à-dire, pour l'instant, on a réussi à faire un connecteur avec le Centre informatique national de l'enseignement supérieur, le CINES à Montpellier. Tout simplement, pourquoi ce connecteur avec le CINES et pas encore avec, euh, avec SPAR Parce que tout simplement, nos trois établissements pilotes, puis les établissements qui nous ont suivi, étaient plutôt des établissements de l'ESR qui, aujourd'hui, archivaient leur, man... leur données de manière pérenne au CINES. Après, d'autres connecteurs sont possibles parce qu'il s'agit d'un outil libre et modulable. Donc on peut imaginer que d'autres connecteurs pourront être envisagés, par exemple vers Spar ou vers tout autre endroit de diffusion, d'archivage que vous souhaiteriez. En diffusion, le document va partir dans différentes instances. Donc, automatiquement, il va partir sur Internet Archive il va partir dans Omeka Classique et il va partir dans Omeka S à terme. Étant donné les difficultés encore en cours de débugage que nous avons étudiées ensemble ce matin. Mais il peut également partir vers d'autres bibliothèques numériques, type gallery, ou vers votre propre bibliothèque numérique, à partir du moment où vous aurez développé le connecteur lié. Et également, l'export le, va pouvoir éventuellement partir vers un serveur local. On peut imaginer que vous n'avez pas de bibliothèque numérique, vous n'avez pas d'espace d'archivage pérenne, ça peut arriver aussi, et vous pouvez les mettre sur votre serveur local de votre bibliothèque, en attendant de pouvoir les réutiliser ailleurs. Donc, voilà en gros le périmètre fonctionnel. Est-ce que ce périmètre est à peu près clair sur ce que fait NumaOp ou est-ce qu'il y a besoin de précision à la fois en ligne ou en réel C'est très clair, non Donc, on va continuer par la démo en espérant que ça ne rate pas. <rire> Tout va bien se passer. Alors c'est vrai. Ce matin, j'étais un peu étonnée presque, ça a été. Alors, du coup, c'est euh, ici, ouais. Hop, merci, parce que Laurence m'a gentiment tout préparé <rire> pendant que je ne papotais. Alors, euh, du coup, Numaop, donc euh, vous attendiez tous peut-être à quelque chose d'autre. Donc en fait, ce qui est... donc, vous vous demandiez tous à quoi ressemblait NUMOP, parce qu'on en a beaucoup parlé ce matin, et c'est ce logiciel. Donc euh, ce qui est important de préciser, hein, c'est qu'aujourd'hui, euh, on va beaucoup passer sur les menus du côté pour la démonstration, parce que euh, tout simplement, c'est une démonstration, il est important de rentrer dans les, par... dans les critères aussi de ce qu'on peut paramétrer, comment. Mais en fait, au quotidien, ce qu'il est important de savoir, c'est que mes collègues, ils travaillent uniquement à partir du tableau de bord. Sur ce tableau de bord est marquée la liste des choses que l'on doit réaliser, des constats d'État, des notices que l'on doit valider. On doit avoir des documents en attente de relivraison et des documents à contrôler. Donc chacun, quand il se connecte sur son tableau de bord, a une liste d'actions à effectuer. On peut également, donc ça, c'est un peu gadget, quoi, mais ça plaît beaucoup aux directions, hein. On peut également euh, avoir euh, un tableau de bord. Là, on explique l'avancée de son projet. C'est-à-dire, on peut dire, ah, mon projet, bon là, c'est l'espace 10 disponible, mais mon projet, j'ai contrôlé tant de documents, tant de pourcentage d'évolution. Alors là, ce n'est pas très probant sur mon exemple parce qu'on a mis six documents hein, pour faire une démo avec, euh, avec Laurence, mais on peut imaginer que sur un lot de 800 documents, c'est intéressant de savoir, on a 800 documents, le contrôle qualité qui sont passés, il y en a 400 qui sont en contrôle qualité, 400 qui sont en ligne, et comme ça, bah, une direction, elle a tout de suite en se connectant au tableau de bord l'évolution d'un projet en temps réel avec des jolies euh, des jolies statistiques qui sont assez facilement paramétrables au final, parce qu'on ouvre dans l'outil de configuration, hop, on rajoute un widget et puis on choisit ce qu'on veut paramétrer, donc on essaie de mettre des choses un peu jolies avec Laurence pour vous montrer. Donc, euh, donc voilà. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que du coup, chacun a les actions qu'il doit faire. Donc là, aujourd'hui, on est connecté, vous voyez, en administrateur de la BG, donc on a le droit de tout faire. Mais par exemple, un collègue qui n'a le droit que de contrôler, bah, il va avoir sur son tableau de bord juste documents à contrôler ou à contrôler. À contrôler ou en cours de contrôle. Pardon. Les permissions, elles sont fines à quel, ni... à quel point Eh bien, c'est l'étape d'après. Prenez un peu d'avance. <rire> C'est bien, merci. <rire> donc, l'étape d'après. Donc, du coup, le principe, c'est qu'on a des utilisateurs qui sont définis ici. Donc, euh, hop, pour faire plaisir à ma collègue qui est en ligne, donc Marion, <rire> si je la retrouve, je vais l'afficher. <rire> donc, Marion donc, euh, est une de mes collègues qui travaille à la bibliothèque euh, Sainte-Geneviève, au département de la réserve. Elle est donc responsable de projet. Donc, c'est elle qui va avoir la possibilité de créer un projet et de l'administrer dans Humao. Donc, le principe, c'est qu'on a chaque utilisateur qui a des droits différents. Donc, Marion est responsable de projet. Donc, on a son profil utilisateur, un peu comme dans un SIGB. Et derrière, hop, quand on va cliquer dessus, on va avoir les droits utilisateurs. Donc, Marion, j'ai dit qu'elle était responsable de projet. Hop. Donc Marion, elle va avoir le droit de faire en fait toutes les actions. Donc pour être plus clair, je vais me mettre son administrateur, elle va avoir le droit de réaliser toutes les actions qui sont notées comme activées. Si par exemple un jour Marion a besoin de faire en plus une activité en plus, on va désactiver ou activer la fonctionnalité. La seule difficulté qu'il y a là-dessus hein, c'est que qu'on a eu nous côté Saint-Genis, donc il faut quand même euh, donner les difficultés qu'on a eues, c'est que des fois, euh, si on active un truc, si on n'a pas activé une fonctionnalité liée, par exemple, euh, je ne saurais pas dire, mais par exemple, si euh, j'autorise Marion à faire euh, du contrôle qualité, mais que Marion n'a pas la possibilité de visualiser les documents, elle ne pourra bien entendu pas effectuer le contrôle qualité. Donc, il faut penser un petit peu à ces subtilités. là Donc, voilà. Donc, euh, ça, C'est comme ça que se gèrent les profils utilisateurs. Chaque action est activée ou désactivée. Donc, on voit qu'un responsable de projet a à peu près le droit de tout faire, hein, sauf euh, les outils de paramétrage. Et derrière, on a également des droits qui sont beaucoup plus restreints parce que le prestataire va devoir intervenir dans la plateforme. On le verra comment après, mais le prestataire, lui, n'a par exemple le droit que de livrer des documents numérisés. Donc, voilà, en gros, chaque utilisateur de ses droits à ses actions sur son tableau de bord. Donc, euh, ensuite, euh, ce qui est important d'expliquer, de, c'est que dans NumaOp, on a un onglet dans lequel on va beaucoup passer aujourd'hui, qui s'appelle l'onglet administration. C'est là que tout s'administre. Mais euh, au quotidien, en fait, euh, on n'y va pas souvent, en fait, donc, euh, parce que c'est juste l'administrateur qui l'utilise et les utilisateurs ne l'utilisent pas. Donc, euh, du coup, euh, coup qu'est-ce que je voulais dire sur ça euh, tout donc euh, oui on a différents modules et en fait ces modules on avait choisi à Laurence plutôt de vous les présenter avec euh, enfin, ces options de paramétrage avec les fonctionnalités liées pour que vous compreniez mieux comment la fonctionnalité est paramétrée donc de vous les présenter déjà donc, euh, ce qui est aussi important de savoir dans l'UmaHawk, parce que tout à l'heure, dans les trucs et astuces, nos collègues parlaient de workflow. Donc, peut-être que, euh, que vous ne vous souvenez plus où on démarrait le workflow. Donc, je ne vais pas dire où se démarre le workflow, parce qu'ils n'auront plus de trucs et astuces à donner. Mais je vais expliquer ce qu'est un workflow. Alors, hop, donc on est ici, on a un modèle de workflow. Alors là, j'ai fait plein de modèles de workflow. Alors, je me rappelle qu'on en a un qu'on utilise, qui est l'officiel BSG, donc il doit être ici. Donc, il y a plein d'étapes dans le workflow, et ça fait peur. Moi, ou la première, parce que des fois, je me rappelle trop de ce que c'est. Euh, mais il y a une explication derrière tout, parce qu'en fait, derrière chaque étape de, du workflow, il y avait un besoin derrière d'une institution. C'est-à-dire que chaque étape que je vais vous présenter peut être utilisée ou pas utilisée selon le besoin de votre institution. C'est-à-dire, par exemple... Bah, faire un constat d'état, nous on en a besoin à la BSG. une autre bibliothèque peut ne pas avoir besoin de faire un constat d'état, peut envoyer comme ça parce que tout simplement c'est de la numérisation interne, et peut sauter cette étape constat d'état. Alors Ça, c'est un petit regret de ma part. Euh, je trouve que les codes couleurs ne sont pas forcément les plus intuitifs que, qui ont été choisis, mais toujours dire des choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'en bleu, c'est ce qui n'est euh, pas fait à saint jean dans notre workflow, et en orange, c'est euh, les étapes euh, obligatoires. Voilà. Ce n'est pas forcément le plus intuitif, mais voilà. Et le gris Et le gris, c'est les étapes euh, qui se font automatiquement. C'est-à-dire qu'un document, à un moment donné, il va passer automatiquement en attente de numérisation. C'est-à-dire, à partir du moment où son constat d'état est fait, il passe en attente de numérisation. Et à partir du moment où le document est confié au prestataire, il passe euh, en attente de livraison de documents numérisés. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été fait, qui n'est pas forcément super sur les codes couleurs. Bon, il voilà, faut savoir, et puis sinon, les trucs et astuces à savoir. <rire> Comme ce bâton demandait. Donc euh, les différentes étapes, je vais vous les expliquer une à une qui sont possibles, en sachant que bien entendu elles sont toutes facultatives. Alors du coup, Cécile, pardon, c'est pas l'idée. Non, c'est bien agrandi parce que blanc sur bleu, c'est. Ah oui, j'ai dit le choix des couleurs n'est pas très, très, très dopé, n'est pas le, le meilleur goût. Donc ça, on est d'accord. J'ai un regard très critique sur la chose. <rire> donc, le principe des différentes étapes. La première étape, c'est qu'on va initialiser son workflow. C'est-à-dire, on va dire on a un, load, un projet, un lot de documents, et ce lot de documents, il va suivre un workflow. Alors, la première chose qu'il va faire, c'est va dire, j'ai par exemple 20 manuscrits médiévaux. C'est 20 manuscrits médiévaux, ben, il faut que je une liste, et donc je vais créer un bordereau pour savoir la liste de mes documents. Après, il y a une étape qui s'appelle réalisation ou validation d'un constat d'état par la bibliothèque. Donc, cette étape consiste à dire tout simplement qu'une bibliothèque a besoin de faire un constat d'état avant d'envoyer au prestataire. Celle-là n'en a pas besoin, donc nous c'est obligatoire, donc on va noter l'étape comme requise et on va dire qu'on a le droit de faire des constats d'état, les utilisateurs qui sont nommés comme groupe constat d'état. Euh, ensuite, il va y avoir différentes étapes, validation bordereau et constat d'état par le prestataire. Donc ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un besoin de la, nos collègues de la BULAC. Et ce besoin consistait à dire, on a besoin de valider un bordereau et un constat d'état, c'est-à-dire que quand le constat d'état est fait, on aimerait que ne plus imprimer nos documents et que le prestataire valide directement les données dans l'UMAP. En fait, on est revenu un petit peu de cette idée-là. Parce que euh, si le prestataire faisait ça, ça impliquait de mettre en place une signature électronique hein, pour dans Numérobs, c'était quelque chose de très lourd qui nous a été déconseillé par notre bureau des marchés. Hein, tout simplement parce que nous, on a des documents qui valaient peut-être par 300 000 euros, 200 000 euros pièce. Hein, et du coup, on ne pouvait pas se permettre d'avoir une signature non électronique et non certifiée. Donc, c'est pour ça qu'on en est revenu et euh, que nous continuons à imprimer les constats d'État. Ensuite, le prestataire, la BULAC souhaitait que le prestataire, une fois qu'il a pris en charge le document à la bibliothèque, fasse un nouveau constat d'État, euh, une fois que le document avait été transporté, c'est-à-dire qu'il est arrivé dans les locaux du prestataire pour vérifier qu'il n'y avait pas eu de dégradation lors du transport. Donc, une fois que le document a été constaté comme bien arrivé, il passe en attente de numérisation, assez logiquement. Ensuite, la, le prestataire a la possibilité de créer un constat d'État après numérisation, pour savoir si le document s'est dégradé au moment de la numérisation ou au transport. Ensuite, l'étape très importante dont on va parler, c'est la livraison des documents numérisés, parce qu'il est important, à un moment donné, de livrer les documents, donc les images. Donc, une fois que les livraisons de documents numérisés sont passées, il y a une étape qui passe en grise, qui se fait tout le temps et de manière obligatoire, c'est-à-dire que toutes les images vont être contrôlées automatiquement. Ensuite, on passe sur un certain nombre d'étapes obligatoires, donc, que je vais expliquer rapidement. Le contrôle qualité, on imagine bien ce que c'est, c'est-à-dire contrôler la qualité des images et l'intégrité. Ensuite, ces deux étapes, elles sont un peu bizarres pré-rejet, pré-validation du document, pourquoi on pré-rejette, pourquoi on prévalide un document. Tout simplement, euh, dans une institution, on peut y avoir plusieurs personnes qui font du contrôle qualité. Donc, euh, par exemple, euh, on peut avoir des collègues qui sont très, très, très pointilleux, c'est-à-dire, euh, hop, le truc, il a un petit millimètre, là, comme ça, là, décalé, il a rejeté le document. Et bon, vous imaginez bien que s'il n'y a pas quelqu'un qui passe derrière, on va avoir des problèmes avec le si c'est qu'on sur à chaque fois on, on rejette le document. Donc l'idée, c'était d'avoir un regard qui était fait par un des premiers collègues et après, une validation définitive qui était faite par les chefs de projet dans l'IMAO. Et également, on a une fois que le document est validé, c'est-à-dire définitivement par quelqu'un, le document, il faut également valider sa notice bibliographique. Et après, il va partir automatiquement dans ces étapes diffusion du document sur OCINES, diffusion du document sur Internet Archive, sur OMEKA. Donc, désolé, c'est un peu décalé ce que j'ai soumis diffusion dans la bibliothèque numérique et diffusion locale du document, ce que nous ne faisons pas chez nous. Et maintenant, on va passer, parce que j'ai parlé de projet, j'ai parlé de l'eau, etc. Mais qu'est-ce qu'on entend derrière ces concepts oui, une question sur les Wachko, là vous avez dit, on peut activer ou ne pas activer oui, oui. chacun. On ne peut pas déplacer en celui-là, il sera avant celui-là, et puis ça ne ferait pas sens de faire ça Alors, on, on aurait pu imaginer faire ça, mais en fait, euh, on va rarement faire un constat d'état, par en exemple. De... Euh, ah, oui, le constat d'état va rarement se faire euh, après numérisation, en fait. Enfin, après le contrôle qualité, enfin, c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'en fait, en général, on fait d'abord son constat d'état. Après, euh, après enfin de, de ce qu'on avait compris, en tout cas, c'est les bibliothèques, après, peut-être qu'il y a d'autres usages dans des archives ou dans des dans musées. Là, c'est intéressant, justement, on a des collègues de musée dans la salle. Donc, voilà, donc nous, on fait des constats d'État, après, on envoie aux prestataires, et après… Euh, donc, oui, c'est euh, ça. Voilà. Donc, en ouais. fait, les, les, les, il n'y a pas de logique métier à dire, celui-là, je voudrais faire… Oui, c'est ce ça, métier, exactement. Ouais. Donc, l'idée, c'est d'avoir un flux. On avait à peu près étudié que c'était le flux logique. Oh, Alors, était, ouais. Ouais. Ouais. après, il y avait peut-être des… Il enfin, faudrait qu'on étudie peut-être un peu plus les usages mais vu que vous me confirmez que c'est bon, j'imagine que… Je et je le fais sur ce modèle. là D'accord. C'est intéressant à savoir ce retour-là. On n'a pas forcément de l'ouverture sur du son. Oui, ce que je vais pas précisé en ouverture, c'est que l'immeuble, pour l'instant, on ne gère que de, du papier que et tout, Voilà, vais... voilà. Voilà. Pas... voilà, et donc du coup, pour l'instant, on n'a pas intégré la vidéo et l'audio, mais c'est en cours de réflexion par plusieurs établissements qui en gèrent. Donc, euh... À bout de… Oui, c'est ça, de... oui, ça. -ce ça. Ça veut dire ce qui est proposé, alors vertical, ça va la suite des autres, et ce qui est proposé là horizontale ça veut dire que ça se fait à la fin de manière simultanée. Voilà. C'est-à-dire qu'une fois que le processus est fini, ça envoie en archivage, ça envoie en diffusion à la Alors ça, deux... hein, Celui-là, il est un peu bizarre. Ah. Celui-là, je suis d'accord. Celui-là, je vous l'accorde. Celui-là, il s'appelle validation de la notice du document. Tous mes collègues ou tous les gens qui utilisent NumaOp ils me disent pourquoi ça à la fin. Moi, je ne comprends pas pourquoi c'est à la fin non plus. Parce qu'en fait, cette étape validation de la notice du document, en fait, à partir du moment où on a importé une notice dans NumAOp, cette étape peut se faire à n'importe quel moment. C'est la seule étape qui est un peu bizarre là. Mais en fait, on avait choisi de la mettre ici avec nos collègues de la qui et de Sciences Po parce qu'en fait, la validation de la notice du document est impérative pour passer à l'étape d'après. Mais par contre, le fait que la validation de la notice du document soit faite avant qu'on se fasse à ce n'est pas impératif. C'est juste impératif que ce soit fait au moment de la validation. Après, si on a envie de la valider dès qu'on a importé le document, c'est possible. Mais euh, l'idée, c'était qu'on soit sûr que quand on va à l'étape diffusion-archivage, la notice soit validée. Est-ce voilà. que ça répond mieux à vos questions <rire> Donc, on a beaucoup parlé de workflow, qu'on gère des projets, des lots, etc. Mais qu'est-ce qu'on entend derrière chacune de ces entités Projet, lot, train, etc. Oui, on va confirmer. C'est une base de, de test Je ne fais pas le d'erreur, je pire des cas. Non, désolé, ce c'est une base de, de démo. Alors, du coup, il y a plein de... C'est une base de tests qui nous sert à la BSG, donc il y a plein de projets avec des noms de collègues, de, de trucs un peu fictifs, donc je vous prie de m'excuser, c'est pour faire des essais tout simplement qu'on travaille. Donc aujourd'hui, avec, euh, avec Laurence, on a choisi de traiter un projet qui a trait à la musique, parce qu'on s'est dit euh, qu'on avait envie de parler de musique. <rire> je ne sais pas pourquoi cette idée. Mais euh, du coup, on a trai, choisi de créer un projet qui s'appelle Musique 2022. Ce projet Musique 2022... Et en fait, pour tout expliquer, c'est une entité en fait, qui va pouvoir, qui est en gros un projet, va rassembler différents types de documents. Par exemple, il va rassembler des imprimés, des manuscrits, des essences. Et ces types de documents, on ne va pas forcément les numériser de la même manière. C'est-à-dire, un manuscrit, on va peut-être dire, euh, on va le numériser parce que on a fait des résolutions qu'on a mises qui sont assez extraordinaires. Et un imprimeur va en fait, peut-être le ré... maison dans une résolution un peu plus petite parce qu'il y a moins d'intérêt à rentrer dans le détail, à rentrer dans une enluminure. Donc, du coup, l'idée d'avoir des projets, c'est d'avoir une entité, par exemple, on aurait pu imaginer faire des documents rares et précieux à la bibliothèque 5e, avec un lot manuscrit qui aurait vraiment des préconisations techniques très hautes, un lot incunable également avec des préconisations très hautes, et puis peut-être un lot imprimé avec seulement du 400 DPI en termes de résolution. Donc, du coup, l'idée d'avoir des lots, c'était que ces lots permettaient ensuite de faire du contrôle qualité en fonction des données qu'on aurait données. C'est-à-dire que le projet, il va juste définir en gros quel est notre prestataire, quel workflow il va suivre, notre FTP l'en va aller et quel contrôle on va suivre. Donc sur contrôle, tout ça, je ne rentre pas trop dans détail parce que Laurence va bien vous expliquer ça après. Donc ne vous inquiétez pas. Et ensuite, on va avoir ce qu'on appelle des lots. Et c'est là que c'est intéressant en fait. Alors, je ne me rappelle plus quel lot on avait choisi de traiter tra tra tra avec Laurence. Je prends ma petite feuille. Il s'appelle Musique imprimée. Hop. Donc ce lot Musique imprimée, c'est un lot en fait d'imprimés. du coup, il appartient au projet Musique 2022. Donc on va récupérer du projet Musique 2022 notre prestataire qu'on a vu sur la page d'avant, notre workflow, etc. Par contre, mon lot Musique imprimée, j'ai choisi de le numériser en PNG. Donc c'est comme ça qu'on va savoir que sur tous les documents de ce lot sont attendus des PNG. Mais moi, j'ai numérise des PNG. Numérisé en PNG ce document. Si notre bibliothèque souhaite utiliser un autre format, il peut avoir fait ses numérisations en JPEG 2000, en TIFF, etc. Le tout est de déclarer quel est le format attendu à MIMO pour que derrière, quand les fichiers sont livrés, on soit sûr qu'on est bien sur le bon format de fichier. Ensuite, donc ça, c'est des, des choses qui ont été héritées du niveau supérieur. Et on va avoir des configurations qui vont avoir trait à la résolution. Donc, par exemple, nous, à la Bibliothèque saint jean on attend du 400 dpi, comme je laisse quand même une marge d'erreur euh, au prestataire, j'ai dit 399 dpi, et donc tout ce qui est inférie inférieur dans ce lot à 399 dpi, par exemple, un prestataire qui nous livre des données qui sont en 397 dpi, je vais lui dire que ces données ne sont pas conformes, donc je vous invite à me relivrer les données qu'elles soient dans la résolution attendue pour ce lot. Et euh, ensuite, on a une autre granularité qu'on n'a pas utilisée dans le cadre de, de la présentation qui s'appelle le train de numérisation. Donc, le train, c'est une subdivision du lot. Et euh, selon on a fait un projet avec six documents. Donc, vous imaginez bien qu'on ne va pas subdiviser six documents. Mais par exemple, on a un projet, il fait 600 documents. Donc, c'était le cas de la musique. Quand on a numérisé à la bibliothèque saint jean ça faisait peut-être 800, 900 documents. On imagine bien qu'on ne va pas envoyer 900 documents à un prestataire en même temps. Donc, en fait, le train est la subdivision du lot, c'est-à-dire le train est une entité sur les 800 documents, où il n'y a que peut-être 300 imprimés pour avoir une gestion plus fine avec le système. Donc, euh, donc, voilà, donc, maintenant je vais expliquer. laisser la parole à Laurence pour tout ce qui est euh, métadonnées, import de etc. etc. On va tous nous Oui, alors il y, des, il y a des questions, bien sûr. Oui, alors soit on peut le ré alors soit il y a différents cas, alors soit vous avez tous vos documents qui vont suivre le même workflow. Donc là, dans ce cas vous pouvez le rattacher au niveau du projet. On peut imaginer que vous allez avoir des workflows différents selon les types des documents. Donc dans ce cas-là, vous ne déclarez pas le workflow au niveau du projet, mais vous allez le déclarer au niveau euh, en dessous, inférieur, qui est le niveau du groupe. Donc ça va dépendre en fait, de ce que vous voulez faire de vos documents. Si vous voulez avoir votre projet qui suit toute la même chose, chaînes de numérisation, ou si vous voulez avoir des chaînes de numérisation selon vos typologies de documents ou vos sous-ensembles. Nous, on a fait plutôt des sous-ensembles par typologie de documents, par habitude de travail à la BSG, mais vous pourriez imaginer faire des sous-typologies, par exemple, selon les traitements scientifiques que vous vouliez faire derrière. Un, un exemple de, de, de découpage, de vrai découpage, ça va être, par exemple, le, le projet, c'est euh, « littérature du 18e mmh. ». Et un lot, ça va être euh, moins de 15 cm, et puis un lot plus de 15 cm, par exemple, pour, pour reprendre ce, euh, pour pour, hier, ce matin. Alors, pour, pour les lots, en fait, nous, ça va être un petit peu... Euh, c'est un peu particulier à la BSG, parce qu'en fait, on a trois départements de collection à la Bibliothèque saint geneviève Donc, on a un département de collection qui s'appelle le Front Général, un département de collection qui s'appelle la réserve, un département de collection qui s'appelle la Nordique. Donc, déjà, c'est trois ensembles, ces trois départements de collection, chacun à lot. Et, et après, du coup, nous, on joue sur les trains à la Bibliothèque Saint-Denis, c'est pour ça qu'il y a des sous granularités Et en fait, ces trains vont être, par exemple, les imprimés, euh, les imprimés de 15 cm, les imprimés inférieurs à 15 cm, les imprimés supérieurs à 15 cm. D'accord. Voilà, Je ne sais pas si c'est clair, mais… Non, mais vous oui, c'est oui. pour, pour bien une question oui, concernant euh, des pratiques justement de numérisation. Quand on fait numériser dans deux formats, mmh. un, un format de conservation, un format de diffusion, mmh. comment est-ce qu'on intègre euh... Alors en fait, ce qui est assez extraordinaire avec NumaOp, c'est qu'en fait, vous n'avez plus que demandé que le support de conservation, oui. haute définition. Ah, Et euh, NumaOp, en fait, euh, dans les paramétrages, alors ça, on ne l'a pas montré, je ne sais même pas si on avait prévu de le montrer, mais c'est n'est pas grave, on va en parler. Euh, tchouk, tchouk, tchouk, que je retrouve où c'est, c'est dans les configurations, je ne me rappelle plus où c'est, je suis désolée, j'ai dû le faire une fois, des je ne sais plus où c'est, c'est là, je ne me souviens plus où c'est. Ouais. Et on peut choisir en fait après les résolutions qu'on veut en sortie, Donc, pour génères, en fait, les fichiers de ouais ils génèrent les formats de diffusion et en fait vous, vous chargez, pour faire un peu schématiquement, vous chargez en haute définition, le format de conservation, vous chargez euh, également, si vous le souhaitez, un fichier CSV qui va correspondre à la table des matières, et Numa va gérer ces formats de, de diffusion dans des résolutions, euh, dans des résolutions euh, moindres, du coup, pour, euh, ou dans la même résolution, si vous le souhaitez également, si hein, vous pouvez souhaiter un PNG et puis un JPEG en enfin, sortie. Fin, bon, et ça va également... Vous générez un PDF au D. Alors att attention sur le PDF au D parce que c'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre la Lune non plus. C'est-à-dire qu'un ouvrage du 19e siècle, il va être bien au, au D. On va imaginer qu'un incunable, si on passe à l'OCR, ça va donner un résultat catastrophique. Enfin, voilà, donc, euh, donc, voilà, voilà, ça reste de l'OCR produit automatiquement et non corrigé manuellement, hein, ce produit. Donc, euh, donc ça, ça vaut le coup de le préciser. Alors est-ce qu'avant de continuer sur la partie. Euh, oui, on peut aussi, du coup, on notre OCR. Ah, à tout, tout à fait. Des, oui, bien sociétés, sûr. Donc, oui. Euh, oui, tout tout ou... oui, tout à fait. Alors, du coup, vous pouvez le générer vous-même. Hein. Vous pouvez le, le, Si vous avez un prestataire qui vous a livré votre OCR, votre PDF océrisé, ce qui va se passer, c'est qu'on verra tout à l'heure dans la phase de contrôle qualité, donc soit apparaît l'OCR qui a été généré par numéro dans l'interface de contrôle qualité, ou soit c'est votre prestataire qui vous a livré l'OCR, corrigé, si on peut imaginer qu'on peut falloir des CR corrigés, dans ce cas, c'est cet OCR que vous allez livrer qui va apparaître dans l'interface de contrôle qualité. Est-ce que c'est clair ou pas oui. Et du coup, s'il y a eu un format de conservation Alors, s'il y a eu un format de conservation, le format de conservation, en fait, c'est ça qui est intéressant. Donc, Dans la visualiseuse, on a travaillé avec, euh, on a travaillé, en fait, avec la même visualiseuse que je vous ai montrée ce matin, là, mais on verra tout à l'heure. on fait beaucoup de questions en bon, avance, mais ce n'est pas grave. C'est plutôt positif et ça rend la présentation interactive. Donc, en fait, on a un visualiseur. Qui, donc Laurence va vous présenter après, qui, en fait, euh, plus on, en fait, ce on va visualiser, c'est plus on va rentrer dans l'image, un peu comme ce qu'on voyait ce matin, plus on va s'approcher du votre de définition. C'est en fait ce qu'on s'est dit, on ne peut pas afficher le haut de définition tout de suite, parce que sinon on va avoir des temps de chargement très longs. Donc, en fait, moi, la première fois, on n'avait pas pensé à cette question-là, un peu de manière un peu naïve. Et du coup, ça chargeait, moi, je ne pouvais plus, moi, c'est pas possible. On passait d'un clic comme ça, et ça chargeait, je ne peux pas imposer à mes collègues d'attendre 10 secondes le chargement d'une image. Et donc, du coup, on a travaillé avec un ingénieur d'études qui travaillait chez nous, qui s'appelait Loïc Charlery. Hein. Et euh, on a trouvé cette solution, en fait, parce qu'au même moment, on réfléchissait à l'interopérabilité de nos données via 3IF, et on a trouvé cette solution, en fait, de, par la visualiseuse, en fait, chargée au fur et à mesure, et plus on approche de l'image, plus on approche de la définition, ce qui fait que les temps de chargement sont beaucoup plus légers. Vous verrez tout à l'heure quand on Laurence fera le contrôle qualité. Est-ce qu'il y a d'autres questions, soit en vrai, soit en ligne OK, donc euh, Laurence. Je te donc, on a parlé de projet, de lot. Maintenant, on va parler d'import de notices. Mais pour pouvoir importer une notice, du coup, il faut euh, bah, faire le mapping, c'est-à-dire la correspondance entre. Alors là, je vais vous le montrer avec euh, l'Unimark, mais ça peut être avec de l'EAD ou un CSV entre l'Unimark et euh, le Dublin Core. Donc, pour ça, on va dans le module administration. Mapping CSV et on va prendre euh, je crois que c'est celui-là. Celui ouais. Et là, en général, ça fait un peu peur, mais il y a de quoi en même temps. <rire> euh, donc voilà, donc on, va, on va, en fait créer euh, les champs euh, du Blinkor. Non. Et euh, Non, parce qu'en fait, en fait, euh, en fait c'est des choses qu'on nous demande souvent, et euh, c'est une vraie bonne question, mais euh, en fait, on nous en parle souvent, mais en fait, euh, comme on a dit, on a lancé une première brique, euh, la BSG, euh, Sciences Po et la Bulac, hein, et maintenant, euh, c'est aux autres bibliothèques de s'emparer des autres briques et de faire évoluer l'outil hein, pour gérer ces choses-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas prestataire, on n'est rien, et c'est aux bibliothèques de prendre l'outil en main, de soit le prendre de même, soit de passer par des sociétés de services, hein, on en a une dans la salle, hein, donc, et pour voir euh, ces besoins-là, les mettre, les développer, les mettre à disposition de la communauté. C'est-à-dire vraiment, on a lancé la première brique, les, logiciels, enfin, les bibliothèques nos suivi, on le lancé la seconde brique, et maintenant, c'est aux autres bibliothèques de lancer leur brique pour faire évoluer le logiciel. Donc, je reprends mon petit mapping. Donc je disais, il fallait donc faire correspondre le du Blinkor, enfin, avec le Dublin Core. Donc on va créer à chaque fois pour toutes les zones qu'on utilise dans une notice UniMark, on va on va les associer à un, à un champ Dublin Core. Donc on avait choisi de prendre par exemple euh, la zone 712, euh, donc qui est un contributeur, et en fait on va lui mettre une condition, c'est-à-dire que en fait si jamais en 712 de l'Arcade qui est le code de fonction, si jamais il est équivalent à 160, 610 ou 650, qui est euh, respectivement euh, libraire, imprimeur ou éditeur commercial. J'ai appris tout par cœur. On une J'en ai fait pendant 10 ans, mais ça fait bien longtemps que j'ai pas non. c'est bien, ça me remet dedans. Et donc, si jamais il y a un de ces trois codes-là, du coup, on va aller mettre un, un champ Publisher, donc éditeur en Dublin Core, pour lui dire, il est, où, il est où, il est où, il est où, il est là. Pour lui dire que du coup, il faut créer un champ 620 $D qui va reprendre les zones en fait de, de, de 210 $A et $C à condition que ce ne soit pas marqué sans nom ou sans lieu. C'était le petit exemple. Donc en fait, ce qui est important, c'est de préciser que la granularité, vous pouvez obtenir celle que vous voulez pour compléter euh, Laurence et faire vos propres mappings de données. Et, euh, et par contre, si vous avez peur, en fait, ce qui est bien, c'est de savoir que. Toutes nos bibliothèques ont fait des données déjà. C'est ça. Ils existent et qu'ils se partagent. Et après, vous pouvez les modifier autant que vous voulez, essayer des trucs. C'est très amusant. C'est très amusant, mais à plusieurs. Franchement, à plusieurs. D'un moment, j'ai découvert que le cadavage me ne me manquait pas du tout. Alors, une fois qu'on a fait ce petit mapping, donc en fait, vous pouvez faire des mappings en fonction de... Euh, vous pouvez en faire plusieurs suivant, euh, suivant le, le type de document. Vous pouvez en faire un pour les périodiques, pour les imprimés, pour les manuscrits, enfin... vous faire autant que vous voulez. D'ailleurs, on voit la BAG, on en a fait plein. Ils se sont bien défoulés. <rire> Ensuite, du <rire> coup, quand on a fait ça, on va pouvoir importer nos notices le module que je préfère. C'est celui qui réussit le mieux, j'ai dit. Donc, euh, voilà. Donc, quand on crée un import, en fait, le, le formulaire classique, il, il se... Il se, il se, il se il comme ça. On définit... Je m'embrouille toute seule. On définit le type d'import. Donc, en général, soyons francs, on utilise souvent le simple. Moi, j'ai jamais utilisé les autres. Hein. Le simple, euh, tout ce qui est hiérarchie de composants, c'est plutôt pour le AD, Et tout ce qui est parents-enfants, c'est plutôt pour les périodiques. On va tester l'année prochaine, on va Ah, ben bah voilà, bah, j'apprends <rire> quelque chose. <rire> Ensuite, on va, on va choisir le, le format du fichier qu'on veut euh, récupérer. Donc, nous, en général, c'est du marque XML. Et en fonction du format qu'on a, qu a choisi, euh, il va nous donner euh, les mappings qu'on a préalablement rentrer dans le module administration. Par exemple, si je vais dans... J'ai vu qu'il n'y en avait qu'un. Si je vais importer un fichier CSV, il va me mettre juste un mapping CSV. On, télé, on récupère le, le fichier. On lui associe le projet auquel euh, on a créé juste avant. Et puis, une fois que tout ça s'est fait, on peut importer. Ça donne ça. Voilà. Là, on a donc toujours dans le projet... Musique 22, on a importé quatre notices. Elles sont là. Et évidemment, je vais me prendre le truc le plus sympa quand même, parce que moi, je ne savais pas qu'il y avait ça, patapatapon. Hein <rire> Quitte à faire une démo sans se faire plaisir. Donc là, on a quatre notices. Et en fait, on va pouvoir directement rebondir sur l'unité documentaire. Donc en fait, l'unité documentaire, si je ne dis pas de bêtises, c'est un peu le. Ce qui va, enfin, ça reprend les métadonnées mais ça va en fait se, elle va se remplir Alors, je vais montrer dans le, dans le détail voilà en fait elle va, ça va se remplir au fur et à mesure qu'on va avancer dans, dans le workflow donc on va avoir la notice une fois qu'on aura numérisé on va avoir le document numérique voilà on aura ce ça va se remplir si on a, si on a diffusé sur l'un de ces trois là ou les trois en même temps si on a, diffu, si on a mis à l'archivage ça va aussi se remplir le constat d'état, ça met un petit peu de temps, voilà. Le constat d'état, si on le fait, et puis le workflow. Donc, en fait, le workflow, il est là. Donc, quand c'est en vert, ça veut dire que c'est des étapes qui ont été validées, qui sont traitées. Quand c'est orange, ça veut dire que c'est en cours. Donc, il faut, en tout cas, qu'il faut le faire. Vous avez le petit bouton directement pour, euh, pour réaliser l'action. Et quand c'est en gris, bah, c'est en attente, ça va être euh, très prochainement. Euh, Est-ce que j'ai tout dit? C'est parfait. J'ai tout dit, j'ai tout dit. Donc, et, du coup, maintenant, on va passer au consac d'État. Je te laisse, Pauline. Je ne suis pas fan des conseils d'État, mais bon, <rire> <rire> Comme personne ne l'est dans l'Assemblée. <rire> Je suis désolée, hein, c'est un spécialiste de la conservation dans l'Assemblée. Donc, euh, du coup, on avait euh, déjà créé un petit modèle de constat d'état pour vous montrer euh, à quoi ça ressemblait. Donc, en fait, dans le module euh, qu'a montré euh, Laurence tout à l'heure, on a différents onglets, et on a notamment un onglet euh, qui nous permet de créer des constats d'état. Donc, cet onglet, euh, je vais peut-être ouvrir un deuxième mode pour, enfin, euh, une deuxième interface pour vous en montrer un vide. Ça sera quand même aussi intéressant, parce que là, on l'avait pré-rempli. Excusez-moi, euh, je suis perdue complètement. Et le deuxième, c'était, que j'avais noté comme exemple, 2, 3, 4. Désolée, c'est un petit peu... Non, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, quand on va créer le constat d'état, pour la première fois, on va aller dans l'onglet constat d'état. Donc là, moi, je le fais à partir d'ici, mais il faut imaginer qu'un collègue, il va directement cliquer sur le tableau de bord pour aller créer son constat d'état. Il ne va pas passer par des onglets, il va sur le tableau de bord, pour vous montrer rapidement il va aller ici sur euh, constat d'état réalisé et il va faire euh, effectuer l'action de son constat d'état et hop, il va aller le créer, hein. on ne va pas le faire passer par les menus. Donc là, il va, euh, quand on va créer un constat d'état, le constat d'état, on va faire créer le constat d'état. On va avoir un certain nombre de champs qui sont des champs qui sont prédéfinis par la bibliothèque saint sainte -Yep, mais aussi ce qui est intéressant de vous montrer. Je vais hein. aller pousser la folie jusqu'à ouvrir un troisième numéro. Hop. Hop, pour bien que vous compreniez. Donc en fait... On a, euh, ah. en module administration, à la Bibliothèque sainte geneviève et à la Bulac, à Sciences Po, créé un certain nombre. Ce qu'il est important de préciser, c'est qu'on a une instance commune BSG Sciences Po-Bulac. Des fois, dans mon instance de test que vous voyez, vous allez avoir des données euh, qui servent à nous et d'autres fois à la Bulac. Mais tout simplement, parce on a fait le choix d'avoir la même instance de travail. Mais si vous avez pour votre propre instance de travail, vous aurez que vos paramétrages et pas également les paramétrages des autres institutions. Je le précise que ça peut être un peu déstabilisant, notamment dans ce module-là en fait, ce module-là, en fait, il y a des informations qu'on retrouve à différents endroits qui sont des informations qui, selon les bibliothèques, servent à un endroit ou à un autre. Donc, du coup, en fait, le principe, c'est que là, par exemple, sur, ce, sur le constat 23.44, donc ça, c'est les champs qu'on va avoir déclarés comme obligatoires. Par exemple, dans « état de la relure », ici, donc « angle d'ouverture », c'est un champ que j'ai déclaré obligatoire à la fin de Geneviève. Donc, comment je l'ai déclaré obligatoire tout simplement, j'ai créé sur oui. Après, euh, j'ai dit que sur ce champ, il euh, n'y avait pas besoin de commentaire qui devait s'ouvrir à la création pour les constats multi et monofeuillaires. Donc pareil, on a souvent des, des questions sur pourquoi il n'y a que deux types de constats parce que nous, on n'a de que deux types de constats et si d'autres bibliothèques souhaitent en créer d'autres, bah, à elles de créer leur pierre et de, de rajouter un nouveau type de constat. Et après, on a la configuration des valeurs, hein, qui sont les valeurs hein, qui vont apparaître, hop, je vais prendre le constat vierge, qui vont apparaître ici. Donc, ça, ce qui n'est pas trop mal sur ce module, c'est qu'en fait, vous pouvez créer autant de champs que vous voulez. Hein, donc euh, donc euh, là, si je veux ajouter une nouvelle fonctionnalité, donc je ne sais pas, un nouvel état de la relure, donc je vais l'appeler euh, test, hop. Donc euh, je vais lui donner un, un code, parce que ce code est très important parce que c'est ce code qui va permettre après de faire le public postage sous un document Word, en fait, pour dire euh, cette zone-là, je veux l'avoir à tel endroit. Et on va lui donner un ordre d'affichage, qui est l'ordre d'affichage selon lequel il va s'afficher dans euh, État de la relure. Et après, on va dire ce champ est obligatoire, on peut le commenter, non, et on va configurer nos listes de valeurs. Donc, on peut créer autant de valeurs qu'on veut. La seule petite chose euh, qui, qui, a été un, qui est un peu problématique, c'est que quand l'IMAP vous est livré aujourd'hui, donc on en a parlé avec euh, Progilon, c'est qu'il vous est livré avec les configurations de la Bulac, de Sciences Po et de... Euh, et de Sainte-Geneviève. Et en fait, on est en train de réfléchir au niveau de la communauté à avoir une. parce que ça a souvent gêné les bibliothèques qui ont repris le module constat d'état, parce qu'il est très, très marqué par nos établissements, qui ont des documents, notamment d'entre nous, patrimoniaux. Donc l'usage ne correspond pas forcément à l'usage des autres institutions. Donc on est en train de réfléchir au niveau de la communauté à créer un modèle de constat d'état, euh, euh, en fait, qui serait plus adapté à, aux besoins de toutes les bibliothèques pour le mettre dans les nouvelles bibliothèques qui installent Là, ça peut paraître très complexe pour beaucoup de bibliothèques qui ne vont pas rentrer dans un tel niveau de détail. Et donc, euh, donc, on va remplir ces champs, donc euh, hop, euh, c'est des menus déroulants. Alors, la, le côté positif de ces menus déroulants, c'est qu'en fait, euh, pour tout dire, c'est que, que ça a obligé les collègues à appeler les choses de la même manière, c'est-à-dire un plat supérieur, un plat inférieur, donc bon, ça, c'est assez simple. Mais bon, après, on avait du vocabulaire qui, parfois, n'était pas forcément très normalisé et s'y posait toujours des interrogations pour un prestataire. Donc, on a vraiment repris chacun des, documents, des états qu'on constatait en essayant de les, com de les, de les nommer d'une manière... Euh, à nos trois bibliothèques, et ensuite en essayant de les Et euh, donc, une fois qu'on a réalisé notre constat d'état, en fait, euh, bah tout simplement, euh, on peut le télécharger. Hop, je vais essayer de le télécharger en PDF, regardez ce que ça donne. Euh, je ne sais pas où se mettre tes téléchargements, Laurence, je suis désolée. Ah, voilà. Alors, c'est une plateforme de démo. Donc, il euh, n'y a pas de logo de la bibliothèque. Hein, donc, euh, mais enfin, c'est une plateforme de démo, mais une plateforme de test. Mais dans la plateforme normale, on a la BSG et on a les différentes informations qu'on a remplies ici, c'est-à-dire la valeur d'assurance du document, euh, son état euh, qui se reporte automatiquement. Donc, euh, nous, comme on a souhaité continuer à imprimer nos documents, le prestataire signe au départ du document, signe au retour. Enfin, nous, de la bibliothèque, signons. Le prestataire signe au retour. Et, enfin, signe au départ, et puis au retour, on fait un contre-État pour dire le document est abîmé ou non, et en fonction de ça, bah, c'est un processus classique après de pénalité si le document a été, a, été, a été erroné, mais ce processus de pénalité, bien entendu, se suit plutôt avec un bureau des marchés qu'avec NumaOp. Donc, euh, voilà en gros euh, à quoi ça ressemble, le module constat d'état. Donc, ce que je n'ai pas précisé, c'est que bon, là, par exemple, notre manuscrit 1089, le constat est fait. Donc, euh, je vais peut-être retourner sur le tableau de bord pour que vous compreniez bien le principe du workflow. Mais dis donc, c'est long aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe je ne pense pas que j'ai des collègues qui travaillent en folie même, <rire> sur la plateforme de démo. <rire> oui, ça doit être ça. Donc pour vous dire, pour l'instant, mon document, là, le 1089, été dessus, je crois, et euh, en attente de en attente de constat d'État, Donc, pour bien comprendre le principe du workflow, je vais valider euh, ce constat d'État en disant « c'est bon, le document est prêt ». Le document, l'étape la la la, constat d'état est passée. Donc dans mon workflow, normalement, euh, tchou mon document, bien. il est passé. Donc il est passé en livraison des documents numérisés. Et quand je vais sur mon tableau de bord, ce document est, pardon, euh, tout -tchou euh, qu'est-ce qui se passe Je réactualise. Non, s'il qu'il a pas encore été livré. C'est bien. C'est toujours ça les démos en temps réel. Voilà, il est passé en attente de livraison par le prestataire. C'est ça le principe du workflow, c'est-à-dire qu'on valide une étape, on passe à l'étape suivante. C'est pour vous montrer un petit peu comment ça se matérialise sur le tableau de bord. Euh, maintenant que mon document est en attente de livraison, euh, ben, on va voir comment se passe une livraison avec Laurence. Yes. Sauf s'il y a déjà des questions sur le module constat d'Esa, qu on qu'on est dessus, euh, en ligne ou en vrai. C'est parti. Alors, du coup… Avant de faire la livraison, du coup, on va repasser dans le module administration, puisqu'il va falloir qu'on qu définisse notre, notre type de contrôle. Il est où Il est là. Donc là, je prends un exemple. Donc en fait, ici, on va avoir… Hop, la partie supérieure, je la verrai après. Ici, en fait, c'est tous les contrôles automatiques qui se font quand on va déclencher une livraison. Donc après, on peut effectivement les activer, les désactiver, on peut les nommer bloquants ou, blo ou non bloquants. Là, on a mis bloquant le contrôle des séquences, parce qu'en fait, ça nous arrange chez l'exemple qu'on va vous montrer juste après. <rire> Et c'est pareil, vous pouvez euh, définir autant de, de, de contrôles que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de prendre le même contrôle pour tous les documents. Ici, en fait, c'est parce que quand vous faites des le. Point, vous des contrôles manuels Non, hein, contrôles contrôle. Humains, contrôles là, c'est que contrôle automatique. Ça, que ça, ça se fait en, en arrière-plan quand on, quand, on, quand, on, quand on livre le document. Après, là, je vais partir, je vais parler en fait du contrôle manuel. En fait, le contrôle manuel, vous pouvez le faire soit, c'est-à-dire que vous, vous décidez de contrôler absolument toutes les pages du, du manuscrit ou de l'imprimer ou je ne sais quoi. Et euh, voilà, et comme là, puisque c'est marqué euh, « pas d'échantillonnage ». Ou alors, on peut euh, effectivement choisir avec un échantillonnage, c'est vous qui définissez le taux, si vous voulez contrôler 10%, 50%, 70%, euh, voilà. Et, et vous définissez aussi le taux d'erreur, le maximum de taux d'erreur majeur ou mineur que, que vous voulez. C'est-à-dire que si jamais vous mettez 10%, euh, ce qui est déjà énorme, <rire> en.. En erreur majeure, à partir de 10, quand il aura atteint 10%, par exemple des 50% de votre échantillon, et ben du coup il va être le document va être rejeté. Donc une fois qu'on a paramétré tout ça, on va pouvoir aller livrer notre document. Euh, ça se voit que je fais pas ça tous les jours. Hein. C'est évident, c'est celui-là. Hein. Voilà. Livraison. Je l'ai fait plusieurs fois. Mais... Excusez-moi. En fait, la livraison, c'est le comment numérisateur qui le fait. Pas vous. La livraison, donc, euh, elle rappelle effectivement toutes les métadonnées, à, à quel lot elle appartient, le dossier auquel il faut aller chercher, dans quel dossier il faut aller chercher sur le serveur FTP. C'est intéressant. Et si on a choisi un échantillonnage ou pas, on peut mettre un, une date de réception. Et en fait, là, on a trois. Donc, sur l'exemple que je vous montre, il y a, on a livré trois documents. Donc, il y en a un qui a contrôlé. On n'a pas encore commencé. Il y en a un qui est en cours de contrôle parce qu'on a déjà commencé, mais on n'a pas terminé. Et puis, il y en a un qui est rejeté. Et en fait, quand il y en a un qui est rejeté, donc, il y a le petit rond rouge et on peut aller télécharger le, le rapport. Oh, quelle rapidité ah, oh, je ne sais pas qui mettait ça D'accord. et en fait si je vais directement sur la fiche alors c'était le quatrième j'ai ah, bien révisé hein, j'ai calculé en fait il a été rejeté donc effectivement on voit des erreurs euh, mais qui n'étaient pas bloquantes donc euh, pour lui c'est ok et ici on voit que le contrôle de séquence est KO parce qu'effectivement on l'a fait exprès, il manquait la page 6 voilà. Donc, on a un document rejeté, mais on en a d'autres qui ont été livrés correctement. Donc, du coup, je vais prendre celui-là. Je vais contrôler le document. Attention. Donc, voilà notre, euh, notre document. Donc là, il est en, en mode mosaïque. Et ici, on a un petit bouton. Donc, on peut aller le mettre en double page comme si on ouvrait le livre. C'est beau, hein Voilà belle note de musique, ou en simple page, qui permet d'avoir... Et donc, du coup, si je... Alors, ici, on a les de, des métadonnées. Donc, ça, c'est ce qui a été... Euh, les informations qui étaient relevées euh, lors du constat d'état. On a ici la table des matières. Si jamais vous changez quelque chose sur la table des matières, ça va se reporter sur le fichier METS, qui est un fichier XML où il y a... Euh... Plein de choses, plein de métadonnées, dont la table des matières. Ici, on peut mettre des notes de contrôle aussi, voilà. Mais après, vous avez un petit, dans les erreurs, vous avez une petite liste, donc les erreurs majeures et les erreurs mineures. Donc, si jamais je mets une erreur, je mets n'importe quoi, et que je passe à la page suivante, en fait, il va me mettre une petite coche rouge. Et donc, c'est à partir de ça qu'il va calculer le, le, le nombre d'erreurs si je reviens dessus, donc voilà, lui, j'ai rien signalé, donc du coup, il met une petite coche verte. Ça veut dire que tout va bien. Si je reviens dessus et que j'enlève mon erreur et que je repars, moi bon, je fais mon contrôle un peu n'importe comment, hein, ce n'est pas grave. Voilà, du coup, il redevient rouge. Et si jamais vous avez choisi, les... c'est marrant d'aller à droite, à gauche. <rire> et si jamais vous avez choisi l'échantillonnage, en fait, vous aurez une petite coche bleue. Donc, vous irez juste voir les, les, les, les, les pages qui ont une petite encoche bleue pour votre contrôle. On va dire que tout va bien. Alors, je crois qu'il faut que je repasse en, en mosaïque pour avoir le bouton valider. Voilà. Je vais accepter mon contrôle. Tout est beau. Excusez-moi, en échantillonnage, oui. il choisit, euh, si vous 10%, il choisit euh, 10%. Oui, je ah, dit, je peut... Peut... Alors, en fait, il y a une norme pour l'échantillonnage. C'est dommage que je ça, ça soit pas là, parce que c'est elle qui, avait... qui connaît le nom de la norme, je l'oublie ah, à bien chaque bien fois. Bien. Il y a une norme pour l'échantillonnage sur laquelle on s'est basé pour faire l'échantillonnage. Et l'échantillonnage, selon... je suis désolée, j'ai oublié le nom de la norme. Hein. Donc, euh, on demandera au à l'heure en revenant dans la salle. Hein. Et, euh, et donc, on est... on est parti de cette norme. Hein. Et euh, cette norme, on peut l'appliquer au lot de documents ou à, euh, quand on choisit la méthode d'échantillonnage, ou euh, soit on peut choisir sur la livraison, on veut 10% de la livraison en prenant selon cette norme, ou soit on veut 10% de chaque document selon cette norme. Donc après, une fois qu'on a, qu a fait le contrôle et qu'on a validé le contrôle, en fait, je voulais juste vous montrer sur celle-ci. Je n'ai pas repris patapatapant, mais c'est pas grave. Euh... Ça doit être ça, mais c'était… En fait, pour ah que vous dire, ça, ça datait de deux… De... De... De 2018, donc j'ai complètement oublié la norme. Pour les, pour les contrôles par l'eau, indexé d'après le niveau de qualité accélérée. C'est ça, ça, oui, pas, pas, ça ressemblait à ça. <rire> oui, mais ça, doit être ça. Donc, une fois que vous avez fait le contrôle, en fait vous pouvez aller faire un export local en retournant sur l'unité documentaire, autre action, export local. Et là, vous, en fait, vous pouvez télécharger le fichier MES. Vous pouvez télécharger le fichier master, euh, donc qui sont les images euh, okay. euh, livrées par le prestataire, mais euh, c'est les images pour la conservation. Vieux, c'est pour la diffusion. Vignette, c'est le petit, plus petit format pour la bibliothèque numérique. Par contre, Alto, je me rappelle déjà plus. Alto, c'est l'OCR. Euh, c'est les fichiers de l'OCR. Ah, c'est les fichiers de l'OCR. Okay. Euh... Voilà. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, je trouve que je voulais montrer le, le rapport. Ouais, après, on a Il y a un rapport qui est en fait. Euh, est pour le prestataire. Et par exemple, pour ce lot-là, on avait pas mal de documents. Donc, qui redit, enfin, qui reliste tous les documents, euh, le nombre total de pages. Et tout l'état, en fait, si ça a été validé, ça a été rejeté. Et pourquoi ça a été validé Donc, il y a tous les détails. Ça, c'est pour le prestataire. Et du coup, le prestataire va retravailler le document et on va pouvoir refaire une deuxième livraison dans Noumao. Donc, une fois qu'on a fait donc, le contrôle, on a validé, on a nos petits rapports, on va pouvoir aller, du coup, valider la notice. Donc, si je reviens sur mon tableau de bord, normalement, « Notice en attente de validation », je devrais avoir, c'est celle-là. Donc, j'ai juste à cliquer. Et je crois qu'elle se... Là, c'est celle-là. Voilà. Je peux valider ma notice. Voilà. Et du coup, si on retourne... Maintenant, euh... bah c'est bon, en fait. Il n'y a plus rien. Y a plus... Ça n'apparaît pas, la diffusion. Bah, c'est tout. Voilà. Je fait tout. Là, oui, pour la dernière... de livraison. <rire> donc pour parler, euh, comme c'est une plateforme moi, qui nous sert de test, hein, donc, je vais me connecter à la plateforme de production de la bibliothèque Sainte-Geneviève hein, pour vous montrer les étapes d'après. C'est vrai que les étapes d'après, euh, qui sont la diffusion et l'archivage pérenne. En fait, on n'intervient pas dessus. Parce qu'automatiquement, donc euh, je ne peux pas vraiment faire une démo, parce que comme ça se fait automatiquement la nuit. Euh, bah, je suis obligée de vous montrer comment ça se passe la nuit, Donc euh, le résultat final, parce qu'en fait, on ne fait rien. Euh, du coup, c'est un peu délicat de vous montrer quelque chose qu'on qu ne réalise pas. Bon, En sachant que, bien entendu, je dis que ça se fait automatiquement la nuit, euh, en réalité... En réalité, euh, qu'est-ce que je voulais dire hein En réalité, euh, si vous avez besoin, je ne sais pas pourquoi vous auriez besoin, hein, mais euh, vous auriez besoin d'archiver tout de suite à la minute votre document au CNES de le publier tout de suite à la minute, qu'il soit directeur, il m'a dit « Ah, le document il doit être là, une heure en ligne. » Vous pouvez porter l'archivage, mais en réalité, je ne pense pas que ça arrive vraiment euh, à quelqu'un, matin, qui fait en de ce document dans une heure en ligne absolument. Alors, euh, hop, je vais essayer de me connecter. Hop alors, euh, tchouk tchouk, donc j'avais trouvé un document donc qui n'a rien à voir avec la musique, hein, désolée, pour, euh, pour faire un exemple, pour vous montrer ce qui se passait après. Donc, euh, ah, il va falloir que je le recherche. Donc, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ce qu'on vous a montré, le tableau de bord avec, euh, avec les unités, les choses en attente de réalisation, ben, en fait, euh, ce n'est pas que dans la plateforme de démo, c'est aussi dans la vraie vie que ça se passe comme ça, en passant sur la plateforme de production. Donc là, je vais, voir des... je vais essayer de vous montrer quelque chose qui est sorti il y a longtemps de la bibliothèque saint John, qui est sorti, qui a déjà été en archivage pour vous montrer un peu le résultat. Hop. Euh, je crois que c'était celle-là. Et, excusez-moi, il faut que je retrouve l'exemple auquel j'avais pensé. Donc là, on revoit euh, le workflow de numérisation, donc les unités documentaires, les notices, les documents numériques qui n'y sont plus parce qu'ils sont sortis de NumaOp. Et surtout, bon, ce qui est intéressant, c'est que toutes les étapes du workflow sont passées, c'est-à-dire que la validation de la notice, les rapports de contrôle, l'archivage, donc c'est vert. Donc mon workflow est terminé. Donc le document, en fait, on, quand le workflow est terminé, on purge NumaOp, c'est-à-dire nous, on vide tous les fichiers numériques, mais on garde quand même trace des métadonnées de ce qui a été numérisé. Hein. Et bien entendu, du certificat d'archivage pérenne au Centre informatique national de l'enseignement supérieur. Et nos URL de diffusion. Donc, euh, ce document, en fait, c'était un. On va d'abord parler peut-être de diffusion. Ce document, c'est un document qui avait été euh, diffusé euh, sur Internet Archive. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que NumaOp, en fait, euh, va pousser les données euh, vers Internet Archive la nuit. Et euh, ces données, une fois qu'elles sont, elles vont être poussées tous les soirs, et donc, euh, une fois qu'elles ont été poussées, apparaît euh, une URL qui permet de pointer sur le document pour euh, vérifier qu'il est bien en ligne, en fait, si on le souhaite. Mais, bon, on n'est pas obligé de le faire, mais bon dans la réalité, on le fait quand même pour euh, être sûr qu'il n'y a pas eu de souci mais pour l'instant, les images ont toujours bien été poussées. Donc là, on voit le document est bien en ligne, qu'on a envoyé en diffusion à l'adresse qui est donnée. Euh, ça, c'est pour euh, ce qui est diffusion côté Internet intercave Côté Omeka, bah, on a vu ce matin, en fait, euh, Omeka ne euh, va pas... L'IMOP ne pousse pas les données vers Omeka et Omeka ne les récupère pas non plus, donc ils ne communiquent pas vraiment ensemble. C'est-à-dire que l'IMOP fournit un fichier pour Omeka et après, nous, on va le charger manuellement. C'est qui explique qu'il y a juste la date d'envoi de l'email avec les métadonnées et les fichiers numériques, mais qu'il n'y a pas d'adresse URL encore pour Omeka. Et euh, en termes d'archivage on va avoir, bah pareil, ça se fait la nuit de manière automatique. La nuit va, va se constituer le paquet d'archives qui est attendu pour le centre informatique de l'enseignement supérieur, donc le site XML. Et ce site.xml, il va être produit. On va avoir la date d'envoi, c'est-à-dire la date et l'heure qui va partir dans la plateforme d'archivage du CNES. Ça correspond, ce matin, on posait des questions sur les emails, donc ça correspond au premier email reçu par, par le CNES. La date d'archivage c'est la date du deuxième email reçu du, par le CINES qui dit « Votre document euh, a bien été archivé » et bien entendu, le certificat d'archivage lié qui est géré dans la plateforme. Donc, on peut le télécharger directement si on le souhaite. Et euh, sinon, on a euh, ici la date, le numéro du versement et l'identifiant euh, producteur euh, dans la PAC, la plateforme d'archivage du CINES. Donc, ce qui permet en fait dans NUMOP de quand même gérer et de garder la trace de ces certificats d'archivage pour répondre à la question qu'il y avait ce matin. Donc euh, on a à peu près fait le tour de NumaOp. Après, je ne vais pas rentrer dans les modules qui peuvent intéresser à peu près, euh, qui peuvent intéresser des gens, parce que ces modules n'ont servent pas souvent, mais qui ont quand même leur utilité une fois par an. Donc euh, pour les statistiques, parce que vous savez, on a des, des demandes souvent de nos institutions de faire des rapports annuels, là, il faut savoir le nombre de documents publiés, etc. etc., etc produit le nombre de pages numérisées, enfin vous voyez le truc. Quoi. Et euh, on a un outil qui nous permet de faire ça. Donc, euh, je le fais une fois par an. Alors, des fois, je oublie un peu comment on fait, mais on peut, euh, on peut voir le nombre de documents publiés dans une année euh, avec le nombre euh, de documents. Euh, up, euh. Donc, par exemple, je ne me rappelle plus, euh, je n'ai pas tout, tout suivi, mais par exemple, l'année dernière, en décembre, pardon, excusez-moi, j'aurais dû mettre ce... J'aurais dû mettre ici. Hop. Alors, si on a besoin de faire ces rapports pour le, nous typiquement en fait, on a fait en sorte que Numaop pour les bibliothèques de l'ESR permette de faire tous les rapports ESGBU qui sont demandés, c'est-à-dire qui nous permettent de savoir, parce en gros, ce que nous demandait l'ESGBU, c'est le nombre de documents, le nombre de pages et le nombre de téraoctets. Donc normalement, on peut faire des filtres qui vont donc donc ça on peut mettre tout et après ça nous fait un export, euh, un export CSV. Là, on va avoir la liste de tous nos documents qui ont été euh, archivés avec le nombre de pages, etc., de manière assez automatique. Donc là, c'est un peu long parce que je vais chercher des choses qui sont maintenant euh, considérées dans, dans le fond de la base, parce que c'est des choses qui sont euh, archivées et qui sont des archives, qui sont plus actives, parce que NumaOp, en fait, tu peux imaginer, c'est que c'est un espace de transit, en fait, les images transitent disparaissent, ne reste que des métadonnées, et donc on peut voir ce qu'a fait la bibliothèque Sainte Geneviève l'année dernière en termes de numérisation de cette manière-là. Donc, euh, donc est-ce qu'il y a déjà des questions sur ces parties-là ou euh, qui, qui naissent, surgissent des interrogations, ou est-ce que euh, oui Des oui, oui, oui. oui. validations documents à l'unité Oui. Documentaire. Est-ce qu'on peut valider tous les noms alors ça, c'était un besoin euh, que l'on n'avait pas, mais et je sais que Sciences Po alors ça, ça a demandé à Pauline Bourgon à Sciences Po et je crois que eux le, avaient ce besoin-là et que c'est quelque chose qui est en cours de réflexion. Euh, parce qu'en fait l'idée c'est que nous, on voulait nos documents les numériser, on essaie. Euh, Bon, ça fait peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais on d'avoir un niveau qualitatif assez important. Donc, du coup, euh, on ne va pas valider en lot nos, nos documents. La bibliothèque saint genève on va plutôt quand même les regarder un petit peu. Donc, euh, on n'avait pas ce besoin-là original au, au début du MOP. Et c'est né pour des bibliothèques, notamment pour Sciences Po. Quand ils ont voulu euh, mettre en place leur bibliothèque euh, numérique, ils se sont dit, euh, on va... On va euh, on va essayer de tout faire repasser par Mimop, finalement, si ça s'est passé autrement dans Je ne sais pas comment ça s'est passé pour aller leur demander s'ils si ont travaillé avec nous, finalement, je crois. Au début, on s'est tout repasser par Mimop et tout validé comme ça. Et le, la validation justement par l'eau ne se faisait pas, ce qui était problématique pour de la reprise d'existence. ça fait ils les obligés de le cliquer manuellement pour valider une unité documentaire. Donc, euh, je sais qu'il y a un besoin, notamment pour de la reprise de l'existence qui existe. Donc ça vaudrait le coup euh, de bener de cette réflexion-là pour faire évoluer l'outil s'il y a s'il y a des usages au-delà de nos collègues de Sciences Po sur cette question-là. Et c'est justement, je pense, un des enjeux de, de la présentation qui va suivre, menée par Sarah Gauthier, qui est chef de projet NumaHop, qui est de réfléchir à comment, sur la communauté, on peut réfléchir aux évolutions aussi qu'on veut des logiciels, quels sont les besoins prioritaires, comment on peut mutualiser financièrement ces choses-là, comme on l'a fait un petit peu sur le connecteur... Avec OmekaS, euh, entre les deux institutions, qui était quelque chose d'un petit peu nouveau, c'est-à-dire un développement euh, bien institutionnel euh, au-delà des trois des trois établissements porteurs. Donc, euh, ça peut se réfléchir sur d'autres modules en fonction des besoins des l'énergie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle ou en ligne. Il <rire> y a oui. évoqué le fait que UMAP, les données elles passent dans UMAP ouais. et donc la vocation mmh. à y rester. Mmh. Et en même temps, ce matin, il y a quelqu'un qui a parlé, je ne sais plus qui, qu'il avait un terrain. Ah oui, et alors c'est enfin, oui. un, un peu contradictoire. Alors oui, effectivement, là, les données passent dans du mob. Mais en fait, ce qu'il faut imaginer, et ça, c'est peut-être quelque chose qui peut être un petit peu abstrait, c'est qu'en fait, quand on est sur une phase de projet, ben, on est obligé, alors, en fait, pour vous montrer, en fait, on ne pise jamais un terrain. Donc là, je suis sur la base de production de la BSG. Vous voyez, sont utilisées cette partie-là. Que ça, c'est un tera, c'est tout ce qu'il y a disponible. Et il y a 826 gigas de libre. Donc, en fait, c'est complètement, on en discutait justement à midi avec des collègues, c'est complètement surdimensionné sur un tera. Et en fait, pourquoi on a un tera Parce que malheureusement, de temps en temps, il y a des prestataires de numérisation qui travaillent bien. Donc, on a des prestataires de numérisation qui travaillent bien. Ça a été notre cas. Hop, on numérise, hop, on va en ligne. Hop, on numérise, hop, on va en ligne. Et parfois, on a des prestataires qui travaillent très, très mal. Donc, hop on contrôle, on rejette, on contrôle, on rejette, on contrôle, on rejette. Et donc, du coup, plus on envoie des documents en numérisation, on a nos numérisations qui ont été rejetées, plus nos rejets. Et donc, du coup, ça s'empile. Et parfois, on a des très qui étaient vraiment compliqués. Et parfois, euh, j'ai eu dans du maop jusqu'à 400-500 documents. Donc, on imagine que j'avais l'inverse qui, qui se présentait. Du fait, en fait, du prestataire, de numérisation qu'on va avoir en face, qui va plus ou moins rendre un travail qualitatif. On en a tous fait, malheureusement, l'expérience avec des gens plus ou moins professionnels dans le monde. D'accord. Du coup, voilà. ça, c'est la transition à la deuxième question. Oui. mais mmh. Je crois que je, je, je de deviner la réponse. Oui. C'est euh, que, quelle est la, la durée de, de, de transit Eh bien, ça va dépendre voilà, totalement. Ça. Voilà. Je ça va dépendre. Attendu, de... Voilà. <rire> Ça va descendre. donc Mais si ça on... se passe bien, c'est quoi C'est une semaine ben, En fait, si ça se passe bien, nous, à saint geniève on a les fois où ça s'est passé bien, hein, c'est-à-dire que le document, il arrive dans l'IMAOP. Euh, en, fait, en fait, on a un processus un petit peu particulier, c'est-à-dire tous les 15 jours, on envoyait des documents aux prestataires de numérisation les services, des documents à forte valeur d'assurance. Donc fait, tous les 15 jours, un train partait et quand le train partait chez le prestataire, on faisait en sorte d'avoir contrôlé le, le train, précédent. soit contrôlé pour lui donner les reprises en même temps. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que tous les 15 jours l'IMOP se vidait d'une partie, c'est-à-dire tous les 15 jours, ce qui avait été validé hop, partait en archivage et en diffusion, ce qui avait été rejeté en oh, pas. Voilà. Donc, du coup, euh, en moyenne, si un prestataire travaille bien, en fait, on peut imaginer ce qui ne sera jamais le cas. mais Parce que, honnêtement, moi, je n'ai jamais eu un prestataire où je ne refusais aucun document. Donc, peut-être qu'on joue de ma chance à la BSG ou alors on est euh, très maniaque. C'est une possibilité, hein, je sais pas. Mais globalement, je pense que les autres bibliothèques ont la même expérience que nous. Hein. C'est-à-dire que globalement, euh, si tout se passe bien, on peut imaginer qu'au moment où le document il rentre, nous, on a des lots ils font 30 documents, donc euh, du coup, c'est facile de valider 30 documents en 15 jours. Je sais que qu'à euh, Sciences Po, oui, quand ils envoient des documents dans l'UmaHop, hein, ils envoient 400 documents donc 400 documents. Ça en se se en voilà. voilà, ça ne valide pas en 15 Sociale, jours. Voilà, voilà. Non, non, ça ne valide pas en 15 jours. Voilà, non, ça ne valide pas en 15 jours. Et surtout, euh, bah, quand ils envoient 400 documents, bah, si euh, eux, ils ont 1,5 Teraoctet, Sciences Po, parce que quand ils envoient 400 documents, ça va remplir un Teraoctet Et après, il faut que continue à tourner. Donc, euh, du coup, c'est pour ça qu'ils ont 1,5 tera Sciences Po et que nous, on a 1 tera et la Bulac 1 tera parce qu'on envoie des polymétries de manière plus régulière qu'eux qu'ils qu envoient d'un bloc donné. Euh, la petite difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une plateforme mutualisée, Sciences Po, la Bulac et, et la BSG. Et euh, justement, on parlait de charge. Et euh, bah, quand Sciences Po envoie leurs 400 documents euh, qui, qui passent en contrôle pour, automatique, bah, ça crée de temps en temps un petit peu des lenteurs même chez nous. Voilà. On peut imaginer c'est pour ça on s'était mis d'accord quand on était qu été trois bibliothèques de faire les livraisons après 17h comme ça normalement ça gênait moins les horaires de travail. Et pour quelle raison vous avez choisi d'avoir pris une seule plateforme Et en fait pour quelle raison cest on était trois bibliothèques euh, qui avaient qui avons, on, ouais, on a lancé le projet ensemble on s'est dit on se lance ensemble donc il y avait plusieurs types d'architecture qui étaient pensés euh, qui étaient pensés au début donc euh, et on a testé différents types d'architecture donc euh, L'idée, c'est qu'on on avait une architecture centralisée, donc on appelait architecture centralisée, avoir la base de données hébergée chez le prestataire et les images hébergées chez le prestataire. Ce qui est le cas aujourd'hui, même si notre prestataire a ses, a ses serveurs chez Gandhi. Et on avait une autre solution, qui était la solution qu'on aurait peut-être mise en place à la bibliothèque saint jean et mais finalement on a eu un peu peur, c'était nouveau, on était que trois, donc on s'est dit on va faire comme les copains, on va faire comme eux, mais on a testé, cette solution marche, c'était d'avoir la base de données, c'est-à-dire toutes ces métadonnées chez le prestataire, donc du coup, et avoir des 1 tera de données de stockage chez les images, donc pour limiter les poids de facturation, cette solution fonctionne, mais pour tout vous dire, en fait, comme c'était nouveau et qu'on était trois bibliothèques, bah, on s'est dit on va quand même faire comme les deux autres parce qu'on ne va pas commencer dès le début à faire des fourches euh, alors qu'on n'est euh, que trois. Donc, euh, du coup, c'était ce choix-là. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on est sur la même instance, on continue à être sur la même instance et à travailler ensemble. En fait, d'un point de vue, euh, voilà, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'un prestataire, il produit une facture et cette facture, euh, elle est divisée en trois au pro de notre utilisation, c'est-à-dire 1 tera la Bulac, 1 tera à la Bézire, à la Bézière, 5 t pour l'instant, ça se passe. C'est pas du d'utilisation, c'est la disponibilité. Oui, c'est ça, exact. La, la disponibilité, excusez-moi. pour le faire, non, Tout à fait. Non, non, non. <rire> ce que je veux dire, c'est très compliqué, justement. De... Oui, voilà. Il la, la disponibilité. Il n'y a pas un partage de coûts aussi ça peut être à un... plusieurs. Ah, en fait, ça, est... ça fait permettre l'économie. Pour une installation, oui, ça pourrait permettre de faire économiser. On imagine que c'est un prestataire, du coup. Euh, nous, en fait, ce qui est particulier, c'est que je ne peux pas vraiment avoir de retour d'expérience dessus, parce qu'en fait, nous, quand on a fait notre installation, en fait, l'installation, c'est fait au moment du développement. Donc, en fait, on avait un budget initial qui était le financement de la ville de Paris et qui a servi à couvrir cette installation. Après, on peut l'imaginer, parce qu'on a eu le cas, matin, malheureusement, les collègues du muséum n'étaient pas là, mais les collègues du muséum, en fait, ont fait une installation mutualisée avec Sorbonne Université, ils ont fait une instance commune tous les deux. Donc, euh, et on peut imaginer que c'est pour réduire les coûts en fait qui ont fait soi hein. cest C'est-à-dire euh, que la facture a été moins chère parce que le prestataire a eu un seul projet à créer. Et c'est assez rigolo parce qu'il y a plein de bibliothèques hein, qui se lancent dans l'UMOP et qui cherchent un copain. Alors là, je sais que pour l'instant, sur la ville, enfin, je sais pas s'il il y a des gens de la ville de Valenciennes en ligne, hein, mais je sais qu'à qu Valenciennes, justement, euh, la ville de Valenciennes se lance. On a également eu l'université de Valenciennes, donc on peut imaginer qu'il y a des choses un petit peu locales qui peuvent émerger aussi entre différentes institutions par. Euh, par un intérêt local, géographique, ah. de partager une instance. Voilà, ça... C'est des mises en relation. Ben non, on fait pas des on mises, pas mises pas en relation, ils se font des mises en relation eux-mêmes, les gens. Donc, euh, mm -hmm. c'est ça qui est assez intéressant, c'est des gens qui se créent des relations entre eux aussi. Euh, autrement. Et c'est vrai qu'à terme, idéal, ça serait d'avoir euh, euh, euh, euh, une vraie communauté avec, pourquoi pas, une instance nationale qui commanderait des prestations à des prestataires de services pour faire évoluer la... Mm -hmm pourrait faire évoluer la plateforme. C'est aussi à ça euh, un peu qu'on réfléchit dans le cadre du projet d'ouvrir Oui, Une question oui. Un plus basique. Mais est mais je d avoir, d avoir tout compris. C'était sur l'import en fait de métadonnées, oui. Donc j'ai compris qu'on pouvait partir sur le enfin importer les obsolescences de base dans le catalogue. Il y avait aussi la question de, de, du bunker à côté. Oui. C'est-à-dire qu'il faut importer, enfin, faire un mapping ou faire une sort à partir de la notice du Dublin Core du Oui, c'est ça. Donc, en fait, vous allez importer de l'UniMark ou de l'EAD et automatiquement, quand vous allez importer la notice, ça va transformer en du C'est ce qui est utile parce que c'est vrai que nous, mm -hmm. par exemple, là, je pense à ce qu'on fait aujourd'hui, en fait, on a notre notice, euh, on va dire à le catalogue mm -hmm. le Basinger, etc., Mais pour notre diffusion, à côté de ça, on a un fichier... Euh, Mmh. net, qui comprend les, les champs. Mmh. Et donc, alors, du coup, ça fait comme si on faisait un double, ouais. un double signalement. Donc là, ça permettrait de faire d'économies économies de ça. Ouais. Non, en fait, euh, c'est assez intéressant de poser la question, parce que du coup, j'avais prévu un petit peu une conclusion hein, pour euh, expliquer en fait ce qu'on faisait avant et ce qu'on fait maintenant. Si vous voulez, sauf s'il y a d'autres questions, euh, on peut on embrayer là-dessus. De ah bon, il faut que je me déclenche. Alors, je suis une avec Laurence. <rire> Sauf s'il y a d'autres questions. Euh, oui. Alors, dans ce cas-là, on ne fera pas de ah, plus. Il euh, n'y a pas de ouais, voilà. non non, non euh, juridiquement, oui. euh, Quand vos fichiers numérisés, ils sont dans NumaO. Oui. Euh, est-ce que le, euh, est-ce qu'ils sont encore entre les mains du prestataire En fait, ma question c'est euh, sur un Tera, euh, Ça, c'est vraiment technique. La, la, la sauvegarde et la garantie qu'on ne va pas perdre le terra de données. Euh, c'est est, voilà, gros déjà. Euh, donc, quand on, est, quand on a publié nos données ou quand on les a archivées, bah c'est notre responsable de, de, de conservation qui garantit qu'il ne perdra pas les fichiers. Euh, mais lorsque les fichiers ont été fournis par le prestataire de numérisation, mais pas encore, est-ce que c'est l'immeuble qui est juridiquement responsable de ne pas les perdre non, c'est encore le… Alors, je vais vous dire, on a une petite euh, garantie dans nos marchés de numérations beaucoup de bibliothèques, c'est-à-dire qu'on demande aux prestataires, à partir du moment où ils ont livré les fichiers numériques, de les garder un an sur ces services. D'accord, donc, donc tant qu'ils n'ont pas été publiés. Et normalement, dans l'année, on a quand même réussi à faire oui. trop contrôle qualité. Oui. <rire> on va bien. c'est euh, une garantie classique dans les marchés Oui, oui. oui c'est ça. Oui, c'est okay. voilà. plus, plus d'un an. C'est quelque chose d'assez basique. Donc, en fait les fichiers sont dans du maup. Euh, voilà, théoriquement, ils sont également encore chez à pendant une année. Ouais, euh, là, je je pas pas ouais, Et l'autre question sur les droits. Alors, euh, après, c'est la question des droits qui peut également se poser, mais euh, mais euh, voilà, après, nous, la chance qu'on a, la bibliothèque indienne, c'est qu'on j'en ai pas du tout parlé là, hein, mais nous, nos documents, en fait, c'est vrai qu'on n'imérite que des choses qui sont la main du domaine public. Du coup, on n'a pas cette question-là, parce qu'on a choisi de faire d'ouverture des données, etc. Je sais qu'à Sciences Po, ils ont des documents sous droit et donc, du coup, j'en ai pas du tout parlé, je suis désolée, mais ça peut intéresser beaucoup de oui, bibliothèques. La Et bah, du coup, euh, dans les unités documentaires, je suis pas forcément la plus à l'aise pour en parler, c'est que pas quelque chose que je fais régulièrement. Donc, on va, je vais essayer de retrouver où ça se trouve. Donc, euh, hop, ça doit être ici. Et vous pouvez de mémoire dire. Euh, Excusez-moi, il faut que je retrouve ce, je le fais pas du tout. Voilà, ouais, c'est ça. Associer des droits de diffusion, dire si vous avez des ayants droit qui sont liés, dire euh, la date de demande pour euh, si c'est libre de droit ou pas, la date de réponse, et si un embargo, par exemple, notre document est sous droit, euh, c'est pour ça aussi peut-être que Sciences Po a plus de terra que nous, parce qu'ils doivent peut-être stocker les données de cette manière-là. Par exemple, un document, il n'est pas libre de droit aujourd'hui. Il est libre de droit dans dix ans. Donc, en dix ans, ce n'est pas si le existera encore. C'est peut-être un peu optimiste, mais souhaitons-nous qu que ça continue longtemps encore. Mais on peut imaginer que dans dix ans, bah, si la date d'embarco est marquée à 10 ans, le lendemain de la publication, en fait, de la, de la fin de la date d'embarco, ça va publier en fait. Il y a d'autres questions que je sens que… Euh, voilà, donc on va peut-être euh, se passer de la conclusion, mais euh, la conclusion sera faite de très belle manière par Sarah, par le projet de voir York, Il y des belles perspectives à chacun. Sauf s'il y a d'autres questions euh, en ligne ou dans la salle. Bah, merci à tous pour merci. votre attention euh, voilà. en ligne et en vidéo.